Bonjour, je m'appelle Dominique Defort, je suis spécialiste en micronutrition cellulaire et chef de projet scientifique à Bioventia It Institute. Dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir sur le Prostalimixer. J'ai décidé d'enregistrer cette vidéo car je reçois dans mon cabinet de nombreux patients souffrant de problèmes de prostate. Et un patient parmi d'autres a attiré mon attention par son histoire. Il est arrivé très triste et montrait une forte douleur et un grand inconfort. Et il a commencé à raconter tous les problèmes qu'il avait avec sa prostate, douleur, gêne, envie fréquente d'uriner, brûlure lors de la miction ou de l'éjaculation, sang dans l'urine et le sperme. Il a ressenti non seulement une douleur physique, mais aussi une douleur émotionnelle. Il n'avait pas d'estime de soi et avait des problèmes même dans son couple, au point que sa femme l'a même supplié de chercher de l'aide, car sa vie sexuelle n'était pas bonne du tout. J'ai écouté attentivement tous les symptômes qu'il ressentait et… Après avoir pris le médicament, j'ai confirmé mes soupçons, il avait un problème de prostate, qui touche 95% des hommes de plus de 40 ans. En France, selon la Haute Autorité de Santé, 20 000 hommes par an subissent une prostatectomie totale, ablation de la prostate. Et bien sûr, je ne voulais pas que mon patient subisse cette opération, étant donné que j'ai un traitement super efficace que je lui ai présenté et qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter, vous qui rencontrez peut-être les mêmes problèmes que lui. Aujourd'hui, mon patient est guéri à 100% et heureux. Et tout cela grâce à Prostalimixer. Prostalimixer est une grande innovation pour les hommes de plus de 40 ans qui souhaitent préserver leur prostate et leur vie intime. Il est composé de six principes actifs qui agissent de différentes manières sur la prostate. Prostalimixer est un complément alimentaire naturel simple et puissant qui détruira et éliminera complètement ta douleur et ton inconfort en agissant rapidement sur la cause profonde. La prise de ce complément vous permet de rétablir progressivement la santé de votre prostate en toute sécurité. L'hypertrophie de la prostate est à l'origine des nombreux problèmes auxquels les hommes sont confrontés. Au fur et à mesure qu'il se développe, il exerce une pression excessive sur votre vessie et vos voies urinaires et rend vos performances sexuelles plus difficiles. Si vous aviez auparavant une vie sexuelle saine, celle-ci pourrait en prendre un coup car la construction du tractus empêchera le sang d'atteindre votre pénis. Il en résulte une diminution de la force et du nombre d'érections ressenties par l'homme, ce qui conduit finalement à une mauvaise performance. Le complément Prostalimixer est conçu pour aider les hommes à trouver une solution durable à ces problèmes. Au fur et à mesure de la guérison de la prostate, les utilisateurs devraient commencer à remarquer une amélioration significative de la longévité et de la taille de leur érection. Leur endurance et leur libido peuvent également commencer à s'améliorer. Avoir une prostate saine présente de nombreux avantages, dont beaucoup résultent de la prise du complément Prostalimixer. Les avantages comprennent Augmentation de la libido et amélioration de l'humeur Traiter et réduire la taille de votre prostate Augmenter l'énergie générale et l'endurance Améliorer la santé sexuelle et les érections Stimuler l'équilibre et la production des hormones Réduire le besoin constant d'uriner Supprimez le stress imposé à votre appareil urinaire. Améliorez le flux urinaire et le contrôle de la vessie. Mais soyez très prudent. Seul le produit original peut offrir tous ses avantages. La forte demande de ce produit a provoqué l'apparition de nombreux contrefaçons, mais le Prostalin XR original est vendu uniquement sur le site officiel. Pour vous assurer que vous n'achetez pas de produits contrefaits, j'ai mis le lien vers le site officiel dans la description de cette vidéo. ProstalyMixer est en train de changer la vie de milliers d'hommes dans le monde entier. Cela ne fait aucune différence que vous ayez 40 ou 70 ans. Vous obtiendrez des résultats étonnants en prenant ProstalyMixer quotidiennement. Comme il s'agit d'un produit naturel, il n'a pas d'effet secondaire. C'est merveilleux de voir des milliers d'hommes retrouver l'estime de soi et être à nouveau heureux. Et maintenant j'ai besoin que tu sois honnête et que tu me répondes. Combien cela vaut-il pour vous d'avoir le corps sain que vous avez toujours rêvé d'avoir Combien cela vaut-il pour vous de vous regarder dans le miroir et de savoir que vous avez une vie sexuelle active et que vous pouvez accomplir tout ce que votre partenaire désire et vous sentir bien dans votre peau Ou pour mieux dire, combien cela vaut-il pour vous de voir votre corps totalement libéré de la douleur et transformé Ainsi, moi et mon équipe de chercheurs ayant mené des études scientifiques marquantes dans les principaux centres internationaux, avons décidé que pour la majorité des hommes d'avoir la possibilité d'acquérir Prostaline XR. Nous avons décidé que pendant ce mois Prostaline XR sera avec une super promotion. Une promotion spectaculaire qui donne déjà à de nombreux hommes l'occasion de changer leur vie. Doucement, faites attention. Cette offre spéciale ne sera pas disponible longtemps sur notre site. Vous devez donc agir rapidement. Et pour accéder à cette opportunité, c'est simple. Cliquez dès maintenant sur le lien ci-dessous dans la description de cette vidéo. Pour obtenir le Prostalimixer, vous serez dirigé vers une page de paiement officielle 100% sécurisée, semblable à celle-ci, où vous effectuerez votre inscription et indiquerez l'adresse à laquelle nous devons envoyer votre Prostalimixer. Parce que nous nous soucions vraiment de vous. Vous recevrez Prostalimixer dans les 48 heures, ce qui vous permettra de commencer immédiatement le traitement et de vous débarrasser définitivement de votre douleur. Nous vous offrons une garantie de satisfaction d'un AN, si vous n'êtes pas satisfait, nous vous remboursons votre argent. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que nous sommes totalement convaincus que Prostalimixer vous aidera à avoir une vie plus saine. Et comment nous voulons que vous soyez totalement sûr de votre décision aujourd'hui Nous voulons vous donner une garantie, soit vous obtenez vos résultats, soit nous vous remboursons. De cette façon, nous vous déchargeons de tous les risques et nous les mettons sur nos épaules. Et tout ce que vous devez faire pour demander votre remboursement, c'est nous envoyer un courriel avec votre demande. Nous vous rembourserons chaque centime, sans poser de questions et sans bureaucratie. C'est aussi simple que cela. Le début de la fin de vos problèmes de prostate commence aujourd'hui. Ne laissez donc pas cette opportunité vous échapper. La décision vous appartient maintenant. Soit tu continues avec tes douleurs et tes malaises qui s'aggravent chaque jour et qui affectent fréquemment ton estime de soi, Soit tu mets la peur de côté et tu transformes ta vie et ton corps, avec Prostalinixer. Je dois vous rappeler que si ce n'est pas aujourd'hui, ce ne le sera plus jamais. Car la promotion est pour un temps limité où cette vidéo sera supprimée, où vous verrez un montant beaucoup plus élevé facturé pour Prostalinixer ici. Donc si vous partez d'ici en m'ignorant, et en prétendant que vous n'avez jamais rencontré Prostalinixer. Excusez les termes. Mais vous gâchez l'opportunité de devenir un homme vraiment chanceux de gagner la femme que vous voulez. Vérifiez-le, il est couvert par une garantie inconditionnelle d'un an et fait l'objet d'une promotion jamais vue auparavant. Alors dites-moi ce qui vous empêche de prendre la bonne décision Si le lien ci-dessous dans la description de la vidéo est toujours affiché, cela signifie qu'il est encore temps pour vous de changer cette réalité. J'ai fini ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous voir de l'autre côté. À plus tard.